Grandland est une voiture légèrement intermédiaire, telle qu'Opel l'a développée à l'origine, alors qu'elle faisait encore partie du géant américain General motor Le grand land ou grand land X comme on l'appelait alors, a été développé à l'aide d'un châssis et de moteurs partagés avec PSA Peugeot Citroën, dans le cadre d'un accord général de partage de moteurs et de technologies entre les deux sociétés. Mais au cours de la genèse de la voiture, General Motors a vendu en Europe et Opel a été acheté, verrouillé. Stock et baril par le groupe PSA. PSA lui-même a ensuite fusionné avec Fiat Chrysler pour former le vaste groupe automobile Stellanti. Ainsi, le Grand Land était à l'origine un projet GM, réalisé à l'aide de PSA, qui est ensuite devenu une voiture entièrement PSA, qui est, maintenant, fabriquée par Stellanti. Tout le monde a ça Pour 2022, le Grand Land a eu droit à une série de mises à jour, dont la plus évidente est le nouveau Neopelvisor. Créé à l'origine pour le crossover mocha, Opel a ajouté le Nevisor, qui s'inspire du style de l'Opel Manta coupé des années 1960, à l'ensemble de sa gamme. Sans doute, ici sur le Grandland, il semble un peu plus, évidemment collé, plutôt qu'intégré dans le design dès le départ, mais il est toujours un peu plus beau et distinctif que l'original légèrement fade. À l'intérieur, le Grandland a reçu le tableau de bord pur panel entièrement numérique, partagé avec le Mocha et les versions haut de gamme de la plus petite Corsa Ayon. Il utilise deux écrans numériques pour les instruments et, l'infodivertissement et, comme avec le visor, semble plutôt plus classe et plus à jour que les cadrans analogiques simples de l'ancien modèle. Ces mises à jour sont-elles suffisantes pour que le Grand Land se sente frais face à la concurrence des nouveaux Nissan Qashqai, Kia Sportage et un et des la gamme de modèles Opel Grandland Le seul changement significatif apporté à la gamme mécanique du Grandland dans la mise à jour 2022 a été l'inclusion d'un modèle hybride et rechargeable supplémentaire. Auparavant, le seul PHEV était un haut de gamme à 4 roues motrices de 300 chevaux, mais maintenant, Opel a introduit une version à traction avant plus abordable, avec une puissance toujours impressionnante de 225 chevaux. La version la plus basique est SC qui propose au choix, un 3 cylindres essence turbo compressé de 1,2 litres de 130 chevaux, pour 320 000 dirhams marocains, ou un 4 cylindres turbo diesel de 1,5 litres de 130 chevaux, 350 000 dirhams marocains. Les points forts de l'équipement au niveau SC comprennent le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, aide au maintien de voie active, moniteur d'angle mort, climatisation à deux zones, un écran tactile central de 7 pouces avec connectivité Apple CarPlay et endroit d'auto, jante en alliage de 17 pouces, phare Matrix LED avec assistance active au feu de route, essuie-glace à détecteur de pluie, capteur de stationnement avant et arrière, et une caméra de recul. Passez à la version SRI et vous devrez dépenser 350 000 dirhams marocains pour l'1.2 essence ou 370 000 dirhams marocains, pour le même moteur avec une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Pour 360 000 dirhams marocains, vous pouvez avoir le 1,5 diesel en version SRI, ou pour 420 000 dirhams marocains, vous pouvez avoir la version hybride et rechargeable de 225 chevaux, qui est livrée de série avec une boîte automatique à 8 rapports. Les points forts de la garniture SRI comprennent des sièges avant améliorés, avec reconnaissance à guerre, la société allemande du mauvais dos, pour le siège du conducteur, poche à l'arrière du siège. Garniture de siège partiellement en cuir, un écran tactile central de 10 pouces, un écran d'instrument numérique de 12 pouces, vous offrant l'effet pur panel complet, un chargeur de téléphone sans fil, détails de style extérieur black pack, dont un toit de couleur, contrastante, alliage de 18 pouces, et verre d'intimité. La version haut de gamme Grandland s'appelle Elite, et cela commence à 370 000 dirhams marocains pour la version 1,2 litres que nous testons ici. Ou 380 000 dirhams marocains pour l'automatique. Si vous voulez le diesel, ce sera 400 000 dirhams marocains ou 460 000 dirhams pour l'hybride et rechargeable de 225 chevaux. Au sommet de la gamme, se trouve l'hybride et rechargeable à quatre roues motrices de 300 chevaux en version élite pour 500 000 dirhams. La garniture élite est livrée avec une entrée et un allumage sans clé, siège chauffant à l'avant et à l'arrière et volant chauffant, un pare-brise chauffé électriquement. Réglage électrique pour les sièges avant, à central arrière, c'est cuir, jante en alliage de 19 pouces, et, un rayon électrique. Notre voiture d'essai était également livrée avec Night Vision en option, qui projette une image d'une caméra infrarouge tournée vers l'avant sur le tableau de bord lorsqu'il fait noir, et cela coûte 15 000 dirhams marocains. Les émissions de CO2 vont d'aussi peu que 31 grammes au kilomètre pour les deux hybrides et rechargeables à 138 grammes au kilomètre pour l'1.5 diesel, à 142 à 148 grammes au kilomètre pour l'1.2 essence, selon que vous avez choisi la boîte de vitesse manuelle ou automatique. Au moment de la rédaction de cet article, Opel Ireland n'avait pas encore publié les détails de son offre de financement PCP pour le Grand Land mis à jour, mais consultez le site web officiel pour obtenir des informations à jour. L'intérieur de l'Opel Grand Land. Il ne fait aucun doute que l'ajout du tableau de bord numérique pur Panel a rehaussé l'ambiance de la cabine du Grand Land. Les modèles précédents avec les cadrans analogiques semblent plutôt démodés, et la nouvelle configuration d'écran plein de largeur semble beaucoup plus moderne. Le tableau de bord utilise une disposition très minimaliste, qui est relativement agréable à l'œil, mais qui n'a pas l'air aussi riche graphiquement ni chère que celle déployée par certains rivaux. Pendant ce temps, L'écran central utilise une ancienne version du système d'exploitation du groupe PSA, donc bien qu'il soit efficace, certaines dispositions de menu prennent un certain temps pour s'y habituer, et la résolution de la caméra de recul pourrait être meilleure. Heureusement, cependant, Opel persiste à installer des commandes physiques à l'ancienne pour le chauffage et la climatisation, ce qui est beaucoup moins fastidieux que les systèmes à l'écran de certaines marques. La qualité générale de la cabine est généralement très bonne même si vous trouverez des plastiques bon marché sans chercher trop loin en termes de stockage il y a un espace couvert sous la coudoir entre les sièges avant où vous trouverez également le chargeur de téléphone sans fil le cas échéant et il y a des bacs de portes spacieux il y a un petit compartiment à couvercle devant le levier de vitesse et un autre espace de rangement devant la coudoir qui a une section porte gobelet amovible en plus des connecteurs usb attendus. Vous disposez également d'une prise 12 volts. Sur ce modèle Elite Spec, les sièges avant sont excellents et ont été approuvés par la GR allemand ou Josen der derücken, la Bad Back Society. Il y a une rallonge de coussins de siège manuel, et sur les longs trajets, y compris une course de Belfast à Cork et retour, ils se sont avérés confortables et confortables. L'espace aux places arrière est bon. Bien que la place arrière centrale soit un peu trop étroite pour être d'une grande utilité pour les adultes, il y a cependant trois points ISOFIX, deux sur le siège arrière et un troisième sur le siège du passager avant, qui a un interrupteur de coupure d'airbag. Le coffre, à 500 litres, est de taille décente, bien que dans les versions hybrides, il tombe à 390 litres et il y a un plancher de chargement plat. Les sièges arrière se replient 60-40 et il y a une trappe à ski, centrale pour les objets longs et étroits. L'expérience de conduite Opel Grandland, vous ne penseriez pas nécessairement qu'un petit moteur de 1,2 litre pourrait facilement transporter une voiture aussi grande que la Grandland, mais en réalité, le moteur à trois cylindres est plus qu'à la hauteur de la tâche. Avec deux personnes et des bagages, il n'y avait aucune sensation de lutte ni de baisse, des performances, et même si vous ne le décririez jamais comme rapide. Il semble plus percutant à mi-portée que vous ne le pensez. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports est cependant un peu longue, alors il vaut peut-être mieux opter pour l'excellente boîte automatique à 8 rapports. Nous avons également constaté que le pédalier du Grand Land était un peu étroit, donc si vous avez de « grands pieds », c'est une autre raison d'opter pour l'auto. La consommation de carburant était très proche du chiffre officiel d'Opel de 6,2 litres 100 km car nous avions en moyenne 6,5 litres au 100 km, ce qui, avec la conduite en grande partie sur autoroute, ne semblait pas trop mal. Certes, le diesel ferait mieux sur ce genre de trajet, et l'hybride et rechargeable serait mieux en situation urbaine, mais comme compromis entre les deux, le 1.2 s'en sort très bien. Il est également raisonnablement raffiné et produit un agréable trom à trois cylindres lorsque vous accélérez fort. Non pas que ce soit le genre de voiture dont on s'attendrait à ce qu'elle soit poussée à ses limites. La direction est relativement rapide et semble assez positive, mais vous manquez rapidement d'adhérence à l'avant si vous commencez à conduire avec beaucoup d'enthousiasme. De plus, si vous êtes tenté par la version élito de gamme, assurez-vous de la tester sur une route chaoteuse pour vous assurer que vous êtes satisfait du confort de conduite, des roues plus petites seraient meilleures à cet égard. Sur les trajets plus longs, le bruit du vent est bien contenu et il n'y a pas trop de rugissement des pneus, même sur des surfaces de béton grossières. Donc le Grand Land est un croiser accompli. Tout comme on s'y attendrait d'une voiture allemande, vraiment. Comme nous l'avons dit en haut, la Grand Land est une voiture intermédiaire, et vous pouvez le sentir. Mais les mises à jour d'Opel en termes de style et de technologie ont été bien jugées, et elle est très bien équipée, surtout en matière de sécurité terme, pour l'argent. Ce n'est pas excitant à conduire, mais c'est un VUS familial solide et sans la grande langue